Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo nous allons voir comment choisir votre forfait de médiation. Chez JustiCity, vous avez le choix entre trois forfaits calculés par demi-journée de médiation. Une demi-journée le matin ou l'après-midi, une journée ou plus d'une journée. Vous pouvez interrompre une médiation à tout moment et les demi-journées non utilisées ne vous seront pas facturées. Vous pouvez également prolonger une médiation si vous avez besoin de plus de temps, nous sommes très flexibles. Enfin, vous pouvez demander le partage des frais avec l'autre partie en cliquant sur cette option-ci. Votre choix de la durée initiale dépend de votre estimation de la difficulté de votre différend. J'aimerais vous énoncer quelques exemples pour que vous compreniez mieux comment choisir votre forfait en fonction de votre litige. Si vous avez une facture impayée, un litige locatif, un problème de voisinage ou un désaccord mineur sur un contrat ou dans le cadre de votre emploi, une demi-journée sera suffisante. Si vous avez une difficulté d'exécution ou d'interprétation d'un contrat, un litige commercial, un conflit avec des copropriétaires ou un litige d'emploi, une journée complète sera nécessaire. Si vous pensez que la première journée servira à la médiation et la demi-journée supplémentaire à la rédaction de la transaction, il faudra choisir une journée et demie. Enfin, si votre litige est complexe, délicat, s'il engage des sommes importantes ou si vous souhaitez être assisté par un avocat durant la médiation, il faut prévoir plus de deux jours. Dans tous les cas, je vous invite à nous contacter sans frais afin que nous puissions vous aider à faire votre choix. Ensuite, vous choisissez votre forfait et vous passez à l'étape du paiement. Il s'agit d'une préautorisation de paiement et vous ne serez débité de cette somme uniquement si l'autre partie accepte la médiation. Si l'autre partie refuse, vous ne serez pas débité. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo sur le choix de la date de médiation. Merci, à bientôt.